« Bonjour à toi, chers spectateurs. Esther 2, les origines ou Orphan First Kill de William Bransbell. »« Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette idée débarque de nulle part ?» Ça fait 13 ans que le premier film est sorti. 13 ans. Qui, à un moment, s'est dit « Vous vous rappelez ce petit film d'épouvante au super concept qu'il y a eu il y a 13 ans ?»« Qui était plutôt pas mal foutu, etc. » Et si on racontait comment le personnage est devenu ce qu'il est, mais qu'on se mettait en plus de son point de vue Le résumé, pour faire simple, Lina est une jeune femme qui a la particularité de ressembler à une jeune fille de 12 ans, mais qui en a en réalité 31. Elle parvient à s'échapper de l'hôpital psychiatrique où elle est enfermée et décide de se faire passer pour une jeune fille américaine disparue depuis 3 ans. Alors, connaissant le réalisateur et voyant l'idée, ça aurait pu être pire. On va vraiment pas se mentir, ça aurait pu être encore plus catastrophique. C'est pas bon, c'est indéniable, mais en même temps, je ne sais pas qui s'est dit à un moment ça va être bien. Mais, mais c'est vraiment pas aussi catastrophique que ce que j'aurais pu croire, parce que réellement, je fais partie de ceux qui, quand ils ont vu l'affiche, quand ils ont vu le concept, quand, quand ils ont vu le truc popper de nulle part, parce qu'en plus, je l'ai découvert vraiment par hasard. C'est-à-dire, tu te balades sur la page d'Hallociné, oh le 17 août, qu'est-ce qui sort Esther 2, les origines et en plus réalisé par William Brenbell qui est un très mauvais réalisateur, on ne va pas se mentir au vu de son CV, ben, le film est mal foutu, mais est porté par un scénar qui tient à peu près la route. Ce qui fait que du coup, derrière, même si il y a d'énormes maladresses, d'énormes défauts, une propension à vouloir constamment citer l'original sans réussir à atteindre son niveau, et ben, au final, ça se tient mais même cette idée de ramener l'actrice du premier et de la refaire jouer le personnage comme si c'était normal de, de se dire « Ouais, maintenant, elle a euh, 24 ans, vas-y, on va jouer comme si elle avait 12 ans. » L'idée est pas bonne sur le papier, ça se tient. Mais on est vraiment sur le film où il n'aurait pas existé, ça n'aurait pas été grave. donc C'est un peu ça le souci. C'est que c'est pas très bon, ça aurait pu être pire, mais est-ce que c'est utile il y a des suites, ou comme c'est le cas ici présent, des envies de faire renaître des personnages, qui ne donnent pas lieu à ce que l'on aurait pu attendre, ou même simplement qui sur le papier ne possèdent pas la base pour donner lieu à un projet intéressant ou prenant, simplement à un besoin de capitaliser sur le succès d'un projet passé. William Brent Bell nous offre exactement ce que l'on attendait de sa part, soit un film qui ne réussit pas à remplir son contrat de base, mais surtout, il parvient tout de même à nous sortir une suite que l'on n'aurait jamais attendue et qui, bizarrement, n'est pas aussi mauvaise que ce que l'on aurait pu croire, même si pour autant cela ne reste pas une œuvre bonne en soi. Alors en termes d'écriture, donc à la base il y a une histoire développée par Alex Mace et David Leslie Johnson McGoldrick qui était à l'origine du premier film, qui a ensuite été réécrite à... par David Shawl. Alors, bon, déjà il n'y aura pas de spoil, parce qu'en gros le film repose sur un retournement de situation de milieu de métrage qui je trouve est à peu près la seule vraie originalité du film, parce que derrière, c'est hyper convenu. Et il y a cette idée assez saugrenue de se dire, à un moment, « Et si on se mettait à la place de Lina ?» Alors, je, je suis très sceptique à chaque fois lorsqu'on me propose de me mettre à la place d'un personnage que, dans un premier volet, on m'a demandé de détester. Ça se tient mais à partir du moment où il y a le retournement de situation, je dois avouer que ça n'apporte absolument aucune nouvelle dimension d'interprétation, ou en tout cas d'immersion, à ce qui a eu lieu dans la première partie. C'est-à-dire que Lina reste un personnage extrêmement détestable, et un personnage d'antagoniste. Et si ce twist amène une certaine créativité, elle ne renforce à aucun moment, en fait, la base du récit. C'est-à-dire qu'on est exactement sur le même concept que le premier film. La seule chose qui change c'est la place du personnage central. Et est-ce que ça donne un degré de lecture plus intéressant Est-ce que ça permet une réelle réinterprétation Est-ce que ça permet une compréhension des motivations du personnage Non C'est juste une idée. Alors, je vois plein de personnes s'extasier sur le fait que ce retournement de situation fonctionne. Oui, il fonctionne en tant que tel, mais avec du recul derrière, est-ce qu'il amène une véritable profondeur à tout ce qui se passe Non il ne fait pas évoluer le personnage, il ne le fait pas changer de direction, il ne lui fait pas comprendre une nouvelle dimension de ses actions. Non, il sert juste à conceptualiser le film, et derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc, ok, c'est plutôt cool. Est-ce que cinématographiquement parlant, c'est réellement nécessaire Et surtout, est-ce que ça amène une nouvelle dimension à toute cette écriture Eh ben non. Show nous offre un scénario qui oscille entre longues réflexions autour du personnage, en reprenant exactement les mêmes codes que le premier scénario autour de la fascination masculine paternelle de notre héroïne, mais ne parvient pas à amener grand chose de plus, si ce n'est un twist de milieu de film. Mais même en tant que tel, on ne comprend pas en quoi ce retournement peut donner une nouvelle possibilité à cette héroïne, surtout en sachant que ce scénario est un préquel, donc que l'héroïne, malgré ce qui va se passer, ne va clairement pas changer, donc en tant que suite, cela aurait été cool, mais en tant que préquel... C'est inutile. En termes de mise en scène, alors William Brandt est un très mauvais réalisateur. Euh, ça, J'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises et je crois que ces deux derniers longs-métrages ont fini dans mes flops, si je ne me plante pas. Euh, il il s'est en plus ici entouré d'un mec dont je découvre le travail, Karim Hussein, qui est donc son directeur de la photo. C'est un très mauvais directeur de la photographie parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une image qui soit aussi laide. Réellement, le film à l'une des photos les plus moches que j'ai eu l'occasion de voir sur un long métrage depuis très longtemps. C'est pas beau, ça bave de tous les côtés, ça n'a aucun travail de profondeur, le film est plat comme c'est pas permis, il n'y a aucun travail de jeu avec le hors-champ ou avec l'arrière-plan, c'est catastrophique de ce point de vue-là, et surplombé par William Brent Bell qui est un réalisateur qui, je trouve, n'a vraiment pas d'identité. Et c'est très problématique, parce que réellement, ici, j'ai l'impression de voir un mec chercher à copier le style de Romé colette serra Romé Collet-Serra qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas parce que certains le considèrent comme un Yes Man, moi j'arrive quand même à avoir une certaine identité et une certaine créativité dans la manière avec laquelle il amène ses plans et il amène un certain jeu autour du divertissement. Et ben ici, du coup, on se retrouve avec un mec qui reprend un truc dans la continuité et qui, du coup, n'apporte aucune identité. Donc, du coup, c'est un peu problématique parce qu'on est devant un long métrage où réellement, le réalisateur n'est pas très existant. Donc encore une fois, je le rappelle, ça fait que du coup, le film se tient à une certaine cohérence par rapport au premier. Mais, comme j'ai eu l'occasion de le voir dernièrement, c'est au détriment de la créativité de l'artiste. Donc là, c'est très problématique, parce que je ne peux pas dire que c'est un mauvais film de William Bradbelle, parce que pour moi, ça n'est pas un film de William Bradbelle. Donc la photographie n'est pas William Brenbel, on sent que le cinéaste américain fait un peu comme à son habitude, c'est-à-dire simplement aller en avant, sans amener de profondeur à son décor, à ses personnages, ou simplement à la peur qu'il pourrait amener par le biais de son cadre et de son évolution dramatique. Certes, il maîtrise lui aussi l'apparition de ce twist, mais ne lui amène aucune nouvelle dimension par la suite, comme si simplement par la présence de celui-ci, il pouvait réussir à pleinement surprendre le spectateur, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ce qui ne permet pas à l'ensemble de sonner comme « réussi », mais simplement, comme exécuté avec un certain panache qu'on se le dise. Alors en termes de casting, c'est très générique, mais il y a quelques petits rôles qui arrivent à se détacher. Euh, pour moi, il y a notamment Julia Stiles qui s'en sort extrêmement bien et Matthew Finlan qui ont deux rôles qui, je trouve, ont une belle évolution au fur et à mesure que le récit avance. Julia Stiles est une actrice qui a été malheureusement, au fur et à mesure du temps, relayée à beaucoup trop de second rôles alors que ça reste une actrice extrêmement talentueuse. Euh, dans les rôles plus tertiaires, on a Hiro Kanagawa ainsi que Joseph Sutherland qui sont bien mais sans plus. Et après ça ne à rien que je vous cite les autres rôles parce que réellement euh, ils n'ont pas vraiment d'importance. Et puis on a ce choix extrêmement étrange mais que je trouvais plutôt intéressant de reprendre donc l'actrice du premier film pour rejouer le même rôle alors qu'elle a pris 12 ans dans la gueule. Donc l'idée était bizarre mais ça se tient un peu. Pas totalement mais ça se tient un peu. Isabelle Furman arrive à sauver la mise en parvenant à reprendre son personnage avec une certaine justesse sans que pour autant on puisse se dire que le champ libre aurait pu être donné à une autre actrice. Au bout du compte, eh ben Esther 2, les origines, est un film qui se plante. Mais pas forcément pour les raisons que j'attendais. C'est un film qui a des idées de scénar, sauf qu'elles n'ont pas de nouvelles dimensions à apporter par rapport à simplement ceci est un twist. C'est un film qui est très mal réalisé, mais qui a une certaine continuité avec le premier, donc du coup on se dit simplement... C'est le premier, mais en mal foutu. Et c'est un film qui est pas trop mal porté par ses acteurs. Mais encore une fois, je le répète. Est-ce que Esther 2, les origines de William Brenbell Bell, devaient exister Non. Est ce qu'il aurait dû exister non plus. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez, mais pour moi, on est typiquement sur le genre de long métrage où on sort en se disant ça aurait pu être pire, mais où on se dit pas non plus que c'était une bonne idée. A plus